les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'une manœuvre super complète qu'on appelle généralement le demi-tour en trois temps. Donc demi-tour en trois temps parce que souvent, il suffira d'avancer, de reculer et de repartir. Mais ne t'en fais pas, si jamais ton demi-tour tu le fais en cinq temps, évidemment il n'y aura aucun problème et l'inspecteur ne t'en tiendra pas rigueur. Si jamais tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, sache que je m'appelle Anthony et que je suis moniteur d'auto-école maintenant depuis plus de dix ans et qu'aujourd'hui j'ai la chance aussi de diriger ma propre entreprise merci à ceux qui sont aussi fidèles parce que ça fait quelques semaines que je reçois des messages comme quoi vous avez réussi votre permis de conduire et pourtant vous êtes encore sur cette chaîne parce que vous continuez à apprendre et je vous en remercie parce que c'est aussi grâce à vous que la chaîne évolue de jour en jour donc le demi-tour en trois temps, en quoi ça consiste au fait, tu t'es pas aperçu d'un truc et ouais, hein la qualité sonore, ça y est j'ai enfin compris deux ans après mes recherches j'ai compris pourquoi ma qualité audio était mauvaise en fait c'est en regardant bêtement un montage vidéo sur youtube que j'ai trouvé la solution donc aujourd'hui ne t'en fais pas la qualité audio va être au top comme dans cette vidéo d'ailleurs et je m'excuse encore une fois d'avoir fait des vidéos avec parfois un son qui n'était pas toujours de grande qualité mais comme je vous le dis souvent je suis autodidacte j'écris mes propres vidéos je les tourne tout seul je les monte tout seul et j'apprends tout seul de jour en jour donc je suis désolé si des fois la qualité audio n'était pas au rendez vous aujourd'hui ça change parce que comme vous j'apprends de jour en jour alors dans cette vidéo en fait on va faire assez simple je vais d'abord vous montrer le demi tour en sécurité Ensuite, je vous montrerai la caméra directement sur les pédales parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup. Et ensuite, j'essaierai d'en faire un troisième dans une rue où, un peu comme d'habitude, je vais essayer de me chercher les ennuis et de faire un demi-tour là où, évidemment, c'est autorisé, mais là où il peut y avoir quand même pas mal de circulation. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. Mettez un pouce bleu, en tout cas, si vous avez appris des choses et que ça vous a plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ben, abonnez-vous à la chaîne. On y va tout de suite Allez, on y va tout de suite. Du coup, je mets le moteur en marche. Et donc, je suis sur un parking ce matin où il y a un petit peu de monde. Je vais sortir de ma place. La blue, je vais le mettre bientôt. Allez, on est parti. Alors, bah, sur les parkings, faut respecter le sens de circulation. Donc là, je vais à gauche. Hein, du coup, je fais attention à pas couper. Et là, normalement, je suis prioritaire. Ok. Allez, je vais à gauche aussi. Donc, même s'il n'y a pas le panneau du stop, ben, je m'arrête quand même, hein, puisqu'il y a la ligne. Voilà. Donc, je m'avance juste un peu pour mieux voir. Et donc, sur les parkings, on fait quand même attention à respecter le sens de circulation. Donc là je m'engage et pourquoi je me permets de m'engager C'est tout simplement que vous l'avez peut-être vu à la caméra, mais à droite, les gens avaient un sens interdit. Donc du coup, je me suis avancé en sécurité évidemment, mais je me suis avancé. Donc là je vais partir à droite, voilà, et je vais pas tarder à aller faire un petit demi-tour comme annoncé précédemment dans la vidéo. Alors, il n'y a personne, on y va. Ok. Ok. Alors d'ailleurs, pour ceux qui connaîtraient la ville dans laquelle je suis, pas très loin de Pau, par exemple pour mes élèves, hein, ou ceux à proximité, donc là, il y a une priorité à droite. Hein. Voilà. Je vais aller faire ben, un demi-tour, là où généralement, on aime bien le faire en permis, pour plusieurs raisons. Donc à droite, du coup, au rond-point. Là, j'ai une visibilité parfaitement dégagée. La dame, ne traverse pas. Voilà. Et petit angle mort par habitude. Voilà, donc là par exemple, je vais faire un demi-tour, donc je vais venir m'arrêter toujours pareil en sécurité, à droite le long du trottoir, et là je ne fixe pas longtemps le trottoir, mais je vais plutôt regarder la voiture devant moi, et s'il faut ma distance latérale par rapport au rétro. Donc, le plus important sur un demi-tour, c'est quoi C'est avant tout, du coup, de faire la manœuvre en sécurité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au préalable J'ai bien mis surtout mon clignotant à droite. Parce que si quelqu'un arrive autour de moi, le but, c'est surtout de laisser passer les gens. D'accord Alors, là, le mieux, c'est tout simplement de vérifier autour de moi. Voilà, que personne n'arrive. Et si personne n'arrive, à ce moment-là, je vais mettre mon clignotant à gauche et je vais manœuvrer en toute sécurité. S'il faut, je rejette encore un coup d'œil autour de moi. Le but d'une manœuvre, c'est certainement pas d'aller rapidement au niveau de l'allure. Hein. C'est vraiment d'aller doucement. Là, je vérifie qu'autour de moi, il n'y ait personne. Clignotant à droite, puisque je recule à droite. Et je vais reculer, tourner à droite en regardant derrière et autour de moi puisque je ne suis pas prioritaire. Donc par rapport au demi-tour, j'ai le droit évidemment de m'appuyer contre le trottoir, par exemple là. Je me suis appuyé contre le trottoir, je ne suis pas monté dessus. Et pourquoi c'est intéressant de faire ça C'est que vu que je ne suis pas prioritaire, si quelqu'un arrive, en réalité il a la place de passer. Si je me retrouve au milieu de la route, à ce moment-là il n'a plus la place et ça devient dangereux. Donc je revérifie une nouvelle fois, clignotant à gauche, et j'avance, je tourne en regardant où j'ai envie d'aller. Voilà, maintenant du coup je vais à nouveau m'arrêter à droite le long du trottoir, pour cette fois-ci fois faire la manœuvre en regardant les pédales. Alors au niveau des pédales il va se passer ceci, moi ce que j'aime bien dire c'est que les manœuvres je les fais surtout à l'embrayage, maintenant si je me servais un petit peu de l'accélérateur il n'y aurait pas de problème là dessus non plus, donc je vais enclencher ma première vitesse, voilà, toujours pareil hein, je fais attention à ce qui se passe autour de moi, et là en fait bah, du coup je ne peux plus mettre le clignotant à gauche parce que vous ne le voyez pas à la caméra mais en fait quelqu'un arrive juste derrière moi. Donc en réalité, je vais laisser passer la voiture. Voilà, j'ai le clignotant à droite parce qu'une voiture arrive ici. OK. Et si je reviens à mes pédales, là, donc je mets mon clignotant à gauche, je lâche le frein et je joue en fait au point de patinage. Là. Si jamais je vais vite, j'appuie, je freine. D'accord Ce qu'il faut surtout éviter, c'est freiner et embrayer parce que là qu'est ce qui va se passer je dis à ma voiture d'être arrêtée et je vais lui dire d'avancer alors à la limite si je lâche le frein et que ma voiture recule un peu pourquoi pas avoir le point de patinage ici d'accord donc je tiens ma voiture au point de patinage j'ai le clignotant à gauche et j'avance je tourne à fond mon volant à gauche si jamais je vais vite j'appuie je freine donc je vais m'avancer contre le trottoir j'avance un peu j'appuie je freine Là, je mets mon clignotant à droite, ma marche arrière. Je vérifie autour de moi que personne n'arrive. Et de nouveau, je suis, je suis au point de patinage, mais cette fois-ci en marche arrière. C'est la même chose, sauf que c'est dans l'autre sens. Voilà, je vais jouer à l'embrayage. J'appuie et je freine. Donc, je recule à peine un tout petit peu plus. Voilà. Là, je laisse passer quelqu'un parce que quelqu'un arrive pendant ma manœuvre. Clignotant à gauche. Et de nouveau, qu'est-ce que je fais Là, je ne me sers pas du frein parce que je suis appuyé contre le trottoir. Ça veut dire que j'avance au point de patinage. Si je vais vite, tout de suite j'appuie, je freine. En fait, je remonte au point de patinage, ici, et mon volant est tourné très rapidement. Si je vais vite, j'appuie, je freine. Souvent, vous vous compliquez la vie parce que vous freinez, votre point de patinage est trop haut. Quand vous lâchez le frein, la voiture gagne trop d'allure. Voilà. Maintenant, je vais repartir et on va essayer d'aller se faire un demi-tour dans une rue peut-être un peu plus compliquée, là où il risquerait simplement d'y avoir un tout petit peu plus de monde. Donc là, je fais attention à bien viser là où j'ai envie d'aller, puisque les voitures sont un peu garées n'importe où. Et pour faire preuve d'un peu d'anticipation, je vois à l'avance une voiture mal garée, mes deux rétros, le clignotant, je m'écarte déjà. Surtout, je réduis l'allure parce que si quelqu'un arrive, je dois m'arrêter. Et là, je vais à gauche au stop. Donc, du coup, les deux rétros. J'ai bien remis mon clignotant s'il si saute. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton. Et je m'arrête à la ligne blanche. Alors, premier danger toujours à gauche. Je vérifie quand même sur les côtés. S'il n'y a rien, je vise et je tourne. Bon, je vais essayer de voir où est-ce que je peux me chercher les ennuis. Donc là c'est 30, je suis à 31, derrière ça va, pas bien l'excès de vitesse, allez on va essayer de se chercher une rue avec circulation, d'ailleurs je sais où je vais aller, donc là je vais à gauche, les deux rétros, le clignotant, le placement, voilà, en face ça va, je vérifie quand même même si je suis prioritaire, ok, personne sur les côtés et j'y vais. Alors déjà j'ai vu à droite un vélo, d'ailleurs qui fait de la roue arrière, donc du coup ben, j'ai encore plus ralenti, hein, on ne sait jamais. C'est pas que je doute de ses capacités, au contraire, mais je reste vigilant, je suis conducteur, il ne faudrait surtout pas l'accrocher. Allez, je vais tourner à droite, les deux rétros le clignotant. Premier coup d'œil, je surveille devant, et deuxième coup d'œil. Angle mort. Et là, vous voyez, par exemple, une situation comme celle-là. Si jamais j'étais en permis, on ne me dira pas où aller. Parce qu'en fait, il y a un sens interdit en face. Donc, je vérifierai tout seul mes rétros. Je mettrai tout seul mon clignotant à gauche. Et je me débrouillerai tout seul comme un bon conducteur. Allez, un petit angle mort. Personne caché derrière le montant de ma voiture. Et on est parti alors dimanche matin, 11h du matin, moi je pense que dans un centre commercial, dans une zone en tout cas commerciale, il peut y avoir du monde. Allez, on va tester ça. Alors un stop, tout de suite je surveille derrière, puisque mon arrêt dépend de ce qui se passera derrière moi. Et je m'arrête à peu près à la ligne blanche. Et là souvent quand il y a un stop, c'est qu'on ne voit pas grand chose. Donc on se penche un peu. Voilà, s'il y avait quelqu'un, je me rarrête. Hein, et puis on est parti Monsieur Anthony Permis, nous pendrons à gauche. Les deux rétros, le clignotant, le frein, la deux. Je monte droit, je vise et je tourne. Bon, ensuite, on va s'arrêter à droite pour faire un demi-tour. Alors, je vais m'arrêter juste ici. Hop et je vais faire ma manœuvre. Donc, la manœuvre, évidemment, on la fait en sécurité. Donc, comme tout à l'heure, je vérifie autour de moi le clignotant. Je vais tout doucement remonter au point de patinage. Par contre, vous avez vu, mon volant, il est déjà bloqué. Hein? D'accord Donc, si j'ai un doute, hop, je revérifie. Parce que des fois, bah, les gens, ils arrivent vite. Là, si je vais vite, j'appuie tout de suite mon embrayage. Je retiens avec le frein. Vous voyez, je vais me baser, en fait, par rapport aussi au côté. Là, si je regarde ici, je vois pas grand-chose. Hein? D'accord Hop Allez, du coup, là, je n'ai pas besoin du frein parce que je suis contre le trottoir. Du coup, marche arrière, le clignot à droite. Et là, évidemment, si je tourne d'abord mes roues, je vais me casser carrément la direction de la voiture. Donc, c'est pas mal d'abord de reculer et de tourner à droite. Voilà, donc je vais tout doucement. OK, je vais vérifier autour de moi. Je vérifie derrière. Et je retiens avec le frein. Voilà. Pour repartir, bah cette fois-ci clignotant à gauche, je vérifie bien autour de moi et s'il n'y a rien, on repart. Voilà. Donc en fait, je vais doucement avec mon point de patinage et rapide dans mes mains. Bon, du coup, les gens, je suis désolé, mais vous avez vu, il n'y a pas eu grand monde. Mais c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut surtout se dire, c'est qu'il y a deux erreurs qui ressortent souvent au niveau du demi-tour. Soit on ne laisse pas passer les gens. Et à ce moment là on tombera dans le refus de priorité soit malheureusement vous allez trop vite et vous montez sur le trottoir donc surtout que les choses soient bien claires vous pouvez vous appuyer contre un trottoir il n'y a pas de problème vous devez pas monter sur un trottoir pourquoi la différence elle est simple les trottoirs d'après vous c'est réservé à qui aux piétons ça veut dire que si je monte sur un trottoir j'ai 0% de sécurité. Ça veut bien dire que s'il y avait eu quelqu'un, je l'aurais percuté. D'accord Je m'appuie sur un trottoir s'il faut, je ne monte pas dessus. Faites votre manœuvre en sécurité, c'est le plus important. Et surtout, gérez bien ce qui se passe autour de vous. Allez doucement au point de patinage et allez rapidement dans votre volant. De toute façon, si on résume, les manœuvres, c'est quoi C'est tout doucement au niveau de l'allure et c'est très rapide au niveau du volant. C'est toujours ça donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu si c'est le cas, partagez aussi si vous voulez faire preuve, vous aussi, de générosité, et si ça peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les gens